Bien, bonjour et bienvenue dans cette vidéo euh, dans cette vidéo on va voir comment on est capable de faire une visite virtuelle euh, comme celle que vous avez vue dans le générique à partir d'un simple fichier euh, sketchup enfin je dis un simple fichier sketchup il n'est pas si simple à faire d'ailleurs pour ceux qui, euh, qui qui connaissent pas sketchup et qui aimeraient s'y mettre ce fichier là ce plan 3d euh, je l'ai fait lors d'une formation sketchup que je mets à disposition dans la description de cette vidéo euh, elle est un peu longue, elle dure 1 et 30 c'est une, une formation qui va prendre du, du tout début si vous n'avez jamais ouvert SketchUp jusqu'à la réalisation de, ce, de cet appartement, celui que vous voyez là. Et donc euh, elle est disponible à, dans la description tout simplement parce que je ne mets pas une vidéo d'une heure et demie sur YouTube, ça ne ça, ça marche pas du tout ce genre de choses. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller chercher dans la description. Également, euh, pour ceux qui sont intéressés de voir la, la version complète de ce tuto, sur unity c'est-à-dire complète là où je clique clique par clic et j'explique pourquoi etc c'est pareil il y a un lien dans la description dans mes vidéos privées qui permettent d'accéder à ça la vidéo que vous allez voir maintenant c'est une vidéo condensée qui énonce les grands principes comment ça fonctionne mais qui va pas jusqu'à dire où il faut cliquer voilà sur ce on va commencer à regarder donc comment ça fonctionne euh, euh, ben, que, comment on fait quelles sont les, les cinq étapes les quatre étapes que j'ai listées. alors c'est pas c'est pas exhaustif hein, il y a, il y a sans doute d'autres choses à faire mais déjà pour obtenir le résultat qu'on a vu à l'écran allez hop c'est parti et donc la première chose qu'il va falloir faire c'est exporter en format sketchup skp notre fichier une fois exporté je l'importe dans Unity juste en le cliquant glissant dans le dossier et là il va arriver sans les matériaux et sans les textures d'ailleurs tout blanc pas de panique il faut extraire les matériaux extraire les textures et une fois que c'est fait, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même un petit peu de boulot pour que ça ressemble à ce qu'on a vu dans l'intro. Il va falloir faire un gros travail sur les lumières, sur les textures, et euh, avant toute chose, y placer un personnage pour pouvoir bah, visiter tout simplement le bien. Donc je vais glisser euh, à partir des standards assets un Rigid body FPS Controller qui va euh, bah, me servir à naviguer dans la scène à travers sa caméra il y a quelques réglages à faire sur ce personnage, notamment réduire un petit peu son rayon pour qu'il puisse, qu puisse passer dans les portes, parce qu'il est un peu gros de base. Et puis mettre des colliders aussi sur le sol et les murs afin que le personnage ne tombe pas dans le vide. Donc à partir de là, il nous reste principalement une chose à faire, c'est préparer l'éclairage. Et là, ça va passer par plusieurs choses. L'éclairage global de la scène va être géré par la lumière du jour, donc la Directional Light. On va régler son intensité, sa couleur, etc. en fonction de ce qu'on veut obtenir comme résultat. On va aussi ajouter euh, des lumières, des Area Light aux fenêtres qui vont nous permettre de booster un petit peu l'éclairage à l'intérieur parce que la lumière d'extérieur ne va pas rentrer suffisamment. Et puis on va ajouter aussi, ce qui ne rentre pas directement dans l'éclairage mais qui contribue beaucoup, euh, ce qu'on appelle les Reflection probes, qui vont gérer tous les reflets, les réflexions et donc les rebonds de lumière à l'intérieur de, de, de l'appartement. Ce qui aura aussi un effet sur les textures dont on n'a pas encore parlé. Mais à ce stade là, avant de lancer le calcul des lumières, bah, il faut commencer à gérer bah, le reflet qu'il peut y avoir sur telle ou telle matière. Euh, métallique, sur le, le reflet, le, le, le bump, le volume qu'il peut y avoir sur le, le parquet, sur le, le, les tissus, les meubles, etc. L'écran de la télé, si on veut qu'il y ait quelque chose qui soit émissif et un petit peu plus concret, un petit peu plus réaliste. Donc c'est maintenant qu'on fait tout ça, et juste après, on peut lancer le calcul des lumières, qui en fonction de la taille de la scène et du nombre de, de polygones qui a calculé le nombre de, de, de, de, de choses en 3D que vous avez, ouais, surtout le nombre de polygones, ben, il va mettre plus ou moins de temps. Enfin, c'est une phase qui est, qui est parfois un petit peu longue. Le calcul euh, se fait euh, en fonction aussi des réglages que vous avez pu établir dans la, dans la fenêtre lighting. Ben, il va mettre plus ou moins longtemps. Et une fois qu'on a le résultat, euh, donc là c'est quasiment terminé, puisque on voit que les ombres ben, sont euh, bequées, sont imprégnées dans la texture. Et là maintenant, il va falloir euh, juste faire la dernière phase, c'est à dire rajouter, alors c'est pas obligatoire mais rajouter des effets sur la caméra avec le post-processing mais pour pouvoir modifier un petit peu les teintes, rajouter les luminosités, de, de, on peut rajouter même des réflexions, l'occlusion, des choses comme ça, on peut encore modifier pas mal de choses et c'est terminé, on a donc à la fin quelque chose qui est plutôt pas mal en tout cas c'est agréable à regarder, on voit que les ombres sont bien calculées, euh, les textures, les reflets, voilà, tout est bien retranscrit on peut toujours faire mieux en poussant les réglages dans le lighting en faisant des, des essais, en essayant de voir ce qui marche le mieux par exemple on voit que derrière la chaise au canapé il y a des ondes qui, qui paraissent un peu, un peu bizarres donc ça ça peut être amélioré euh, via les réglages dans le lighting et donc ça change aussi les temps de calcul mais enfin bref si vous êtes intéressé par la technique pour voir comment euh, on procède pour obtenir ce résultat et faire même mieux euh, pour voir clic par clic ou quels outils il faut utiliser et comment et bien vous pouvez télécharger la vidéo qui est accessible dans un lien dans la description euh, Voilà donc vous verrez un petit peu plus de détails la vidéo passe à vitesse normale j'espère que ça vous a plu c'est la première fois moi que je fais une vidéo qui sort un petit peu de la création de jeu là on parle plus de, de, de, de finalement de quelque chose de à mi-chemin entre le jeu et puis et puis l'architecture la, la visite virtuelle Bon, moi ça me plaît bien euh, je voudrais savoir si vous ça vous plaît aussi parce que j'aimerais bien en refaire, à part si vous me dites non, c'est nul, j'en veux pas. Euh, voilà, donc laissez-moi quelques commentaires et puis, euh, et puis je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez ben, pas à vous abonner puisque je vais me remettre à faire des vidéos assez régulièrement. Voilà, merci beaucoup et euh, ciao